Bonjour et bienvenue dans EpoCours, une émission politique pour parler du quotidien. Moi j'aime beaucoup le, le Festival d'Angoulême, je trouve qu'il y a une atmosphère très bon enfant, très sympa, et du coup j'étais hyper surprise qu'il soient accusés de sexisme. Finalement pour les auteurs de BD, il n'y a pas tant de guichets que ça, où ils peuvent obtenir une forme de reconnaissance, et du coup bah, celui qui est le plus institutionnalisé, effectivement, il est particulièrement regardé. Et du coup, ça m'a donné envie de parler des guichets, parce que le guichet, on imagine souvent, il y a une sorte d'image d'épinal où on voit un kiosque qui distribue des tickets comme ça à tout le monde. Mais en fait, il y a très peu de guichets qui fonctionnent comme ça. La plupart des, des guichets, c'est des services qui allouent des ressources assez limitées à un nombre de demandeurs qui sont tous légitimes, mais il mais y en a qui sont plus méritants que d'autres. Et donc, en fait, et en fait, la plupart des guichets doivent mettre en place des critères pour savoir à qui ils vont allouer les ressources. Même quand on pense, par exemple, au guichet de la préfecture, euh, on se dit bah « non, là, ce n'est pas un guichet qui met en concurrence les gens ». Mais En fait, pas sur les passeports, tout le monde qui a son dossier bien rempli et légal doit avoir un passeport. Mais en fait, il euh, y a quand même euh, des critères parce qu'il y a des critères de priorité. Parce qu'en fait, la ressource limitée, c'est le temps. Et donc, du coup, euh, à la préfecture, il y a aussi un guichet qui met en place des procédures de sélection, finalement, avec euh, voilà, quelques dossiers qui vont passer avant les autres. Et en fait, des organisations comme ça, qui fonctionnent euh, en, en, en guichet, euh, il y en a plein. Il y en a, par exemple, pour les banques, qui, euh, qui distribuent des prêts à des clients et qui doivent s'assurer de leur solvabilité. On peut parler aussi de guichet pour, euh, bah, par exemple, pour un festival qui distribue des prix à des artistes qui sont méritants pour la qualité de leurs œuvres. Mais euh, on peut parler aussi de guichet pour euh, des agences, euh, une agence de moyens qui donne des, des aides, par exemple, à des projets, euh, et qui va choisir les projets les plus efficaces. On peut aussi, euh, euh, on, on peut aussi parler de guichet, par exemple, pour un chef de service. Parce que le chef de service qui a des employés à qui il doit donner des bureaux, bah, évidemment, il n'a pas des bureaux qui sont tous de la même taille, ou il y en a qui sont mieux exposés que d'autres, etc. Et donc, en fait, il doit établir euh, des règles de distribution équitable de ces bureaux en fonction de l'ancienneté des employés ou, ou un autre critère comme ça. Alors, évidemment, les, les critères qui sont légitimes à, à chaque guichet sont très différents d'un guichet à l'autre, et ça dépend de la mission de la guichet, du guichet. Alors du coup, il y a beaucoup de gens qui vont penser que pour qu'un guichet soit équitable et que euh, la façon dont il distribue ses ressources ne soit pas remise en cause pour des questions de justice, eh bien, il suffit qu'il soit explicite sur ses critères, qu'il dise euh, comment préparer votre dossier pour que vous soyez bien averti et que euh, du coup euh, tout le monde soit jugé pareil. Mais ça ne suffit pas, parce que pour que tout le monde soit jugé pareil, il faudrait s'assurer que des inégalités qui existent dans la société ne se rejouent pas au guichet, sinon il y a un risque de politisation. Et c'est ce qui s'est passé pour le festival d'Angoulême, puisque quand ils ont sorti leur présélection, il n'y avait que des hommes. Bah évidemment, dans la société, il y a des féministes qui ont dit « comment c'est possible ?» Il n'y a aucune hauteur de BD Femme qui méritait qu'on euh, regarde sa candidature. Alors, c'est quelque chose qui arrive pour tous les guichets. Il faut non seulement avoir des critères, des critères explicites, mais il faut aussi vérifier qu'il ne se rejoue pas au guichet des inégalités qui existent dans la société. Sinon, on s'expose à une critique politique. Alors moi, quand je disais que je trouvais que le, le, le festival d'Angoulême était très sympa et très bon enfant, bah, vous voyez, après la politisation, forcément, il paraît beaucoup moins sympa.